Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Therapist pour une nouvelle interview, la, la première de la chaîne en français, puis j'ai la chance de recevoir Kevin Nieto, scout pour l'organe Formation Football et, et la chaîne de l'équipe, qui connaît justement très bien les, les États-Unis et le Canada, les deux pays dont on va parler aujourd'hui. Mais avant cela, comment tu vas Kevin Bah Écoute, ça va très très bien, euh, je suis très content d'être là, merci de me recevoir, merci pour, pour l'invitation, euh, très content. Écoute, C'est un plaisir de t'avoir ici sur ma chaîne, donc merci encore d'avoir accepté mon invitation. Euh, commençons seulement par euh, une petite mise en contexte avec un peu d'histoire en remontant jusqu'en 1984, puis cette, puisque cette année-là, la NASL, ligue qui regroupait les, les franchises de, de football, ou plutôt de, de soccer comme on dit là-bas, de nos deux pays d'Amérique du Nord, se fait dissoudre, la raison étant une faillite euh, provoquée par des clubs qui vivaient au-dessus de leurs moyens, en ayant fait venir des stars mondiales quand celle-ci atteignait le, le crépuscule de, de leur carrière. Il aura en fait fallu attendre euh, 12 ans pour que ce trou soit bouché avec l'arrivée de la Major League Soccer, la, la, la MLS, qui a, qui a un format un peu similaire aux ligues des autres grands sports américains, puisqu'on est aussi sur un système d'expansion avec des franchises. Est-ce que tu pourrais déjà peut-être expliquer ces termes pour ceux qui ne sauraient pas de, de quoi il s'agit exactement ouais, ouais euh, tu l'as dit, le, la MLS est un format euh, assez similaire à ce qui se fait euh, aux états unis euh, On peut citer la NBA, hein, bien sûr, que tout, pas mal de gens connaissent. Euh, donc, c'est une ligue qui est fermée, euh, qui est fermée dans le sens où il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de relégation, il n'y a pas vraiment de deuxième division, même si depuis quelques temps, oui, on en reparlera. Euh, mais donc, pour rentrer en MLS, en fait, bah, il faut tout simplement payer. Alors, il faut payer, c'est pas aussi simple que ça, puisqu'il y a quand même des études de marché qui sont réalisées pour savoir où est-ce qu'on pourrait implanter un, un, une nouvelle franchise, où est-ce qu'il y aurait de la place, où est-ce qu'il y aurait du public. Donc, c'est assez complexe, mais le fait est qu'il faut quand même payer au bout. Euh, et donc, d'où le terme d'expansion, parce que quand ça a commencé la MLS, il y avait 10 clubs, euh, donc on, on démarre en 95 ou 96, juste après le Mondial 94, euh, il y avait 10 clubs et là on est en train gentiment d'atteindre les 30 franchises euh, donc voilà, franchise, euh, le franchise c'est le terme pour dire club hein, tout simplement et, euh, et, et championnat d'expansion parce qu'il y a toujours des nouvelles équipes qui viennent se, se rajouter Ouais là il y en a, il y en a 15 et 14, euh, il y a l'arrivée de Saint-Louis cet euh, cette année en, en 2023, c'est ça Exactement, là il y a Saint-Louis qui arrive, récemment ben, la saison dernière il y a eu Charlotte euh, encore un peu avant, on a eu Cincinnati, euh, on, a eu, euh, on a eu Minnesota aussi il n'y a pas tellement longtemps. Donc voilà, il y a toujours, euh, tous les ans, tous les deux ans, en ce moment, il y a une nouvelle, euh, une nouvelle franchise qui, qui se rajoute. Cette année, c'est Saint-Louis. Ouais, donc c'est là qu'on voit justement que c'est en train de, de, de bien grandir, de se développer. Et puis, bah, à côté de tout, ça, de tout ça, il existe aussi d'autres particularités, comme le Super Draft que je ne pensais pas autrement aborder en profondeur euh, donc je vais laisser dans la description un lien qui explique euh, cela très bien en détail, mais ce système de draft, c'est en fait qu'une mesure, qu mesure parmi tant d'autres pour essayer d'avoir un, un championnat rempli de, de concurrence, euh, c'est ça Ouais, en fait, pour l'expliquer un peu, avant le, la draft, il y a ce qu'on appelle le MLS Combine. C'est un camp d'entraînement euh, pendant quelques jours où les joueurs qui vont pouvoir participer à cette draft viennent s'entraîner et les clubs de MLS et franchises sont là pour les observer et pour commencer à faire leur choix. Euh, une fois que ça s'est fait, il y a donc cette super draft. Pour expliquer ça très simplement, euh, il y a une vingtaine, une trentaine de joueurs en général, de jeunes joueurs, 19, 20 ans, parfois euh, un peu moins, euh, qui sont là pour être choisis par les franchises de MLS. Euh, et évidemment, il y a des choix, mais euh, là où parfois les gens se trompent, c'est que, ce n'est pas la dernière meilleure équipe de MLS qui a le meilleur choix. Au contraire, c'est euh, la pire équipe de MLS en termes de classement qui se retrouve avec le meilleur choix. Et en fait, en effet, c'est pour essayer de maintenir une certaine concurrence euh, au sein de la MLS. On se dit que voilà, si, euh, par exemple, le, le dernier, euh, il y a deux ans, c'était Cincinnati, si Cincinnati peut avoir le, le meilleur choix, ben, peut-être que c'est un joueur qui va leur faire du bien et que euh, Cincinnati sera... Euh, un peu plus performant dans les années à venir. Donc, c'est vraiment pour maintenir une espèce de, de concurrence. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Alors, ce n'est pas qu'avec la, la draft, mais la MLS, c'est quand même une, un championnat assez ouvert. Tout peut se passer d'année en année, même s'il si y a quelques franchises qui, quand même, en général, sont plutôt bien placées tous les ans. Mais ça bouge quand même pas mal. C'est vrai que la, ouais, le super draft aujourd'hui, il ne permet plus autant de, de rabattre les, les cartes euh, qu'auparavant. Donc, euh, ouais, j'ai l'impression qu'au départ, c'est un moyen que la, la Ligue a instauré pour, justement aussi pour éviter de nouveaux endettements, car les clubs pouvaient se dire que, que leur heure de gloire viendra bien un jour. Mais, mais à ce niveau, ouais, rien ne vaut quand même le, le salary cap, la, la limite de, de salaire que la MLS a instauré. Euh, dès sa création pour éviter cela, mais le, le truc c'est qu'en 2007 on a l'impression que la politique elle change avec l'arrivée de la règle des designated players qui permet à chaque équipe d'avoir un, un nombre de joueurs qui dépassent cette limite salariale, bah, d'où l'arrivée des, des Henry, Beckham, Marquez, Drogba, Kaka, Robykin et j'en passe et donc beaucoup, moi y compris, ont eu pendant plusieurs années cette image de ligue pour Star venir récolter un beau billet avant leur retraite, mais finalement, je me dis que c'était vraiment la chose à faire pour créer un véritable engouement sur place. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, déjà, peut-être revenir sur le principe du, du, du salarié cap pour bien comprendre la chose. Euh, là, en 2023, on va dire que les franchises de MLS, elles auront un peu plus de 600 000 euros de salaire maximum euh, annuel pour un joueur non désigné en MLS, donc 600 000 euros et pour donner un ordre d'idée, par exemple Zlatan, euh, donc Ibrahimovic, quand il était en MLS, il touchait plus de 7 millions à l'année, donc les, les joueurs désignés, eux, ils ne rentrent pas dans ce salarié cap-là euh, et je crois qu'en effet l'image que tu avais de la MLS et qu'on avait un peu tous, elle était somme toute très correcte euh, c'était en effet euh, un championnat avec euh, pas mal de, de vieilles stars européennes qui venaient en fin de carrière prendre encore un billet. Mais euh, au final, on a quand même vu des belles histoires. Euh, on a quand même vu des joueurs qui avaient encore pas mal de niveaux, surtout avec un championnat en plein développement. Et puis, surtout, ça a servi à ce que les, les Américains qui, à la base, ne sont pas euh, super calés en, en, en soccer, en football, euh, eux, c'est plutôt le basket, c'est plutôt le football américain, plutôt le baseball, eh ben, il fallait trouver un engouement. Et donc, quand tu ramènes un Zlatan, quand tu ramènes un Thierry Henry, un David Villa, un Drogba à Montréal, euh, ben, ça fait tout de suite une, une différence. Les gens viennent au stade. Alors là aussi, ce n'est pas la même manière de consommer le football au stade. C'est un public beaucoup plus familial. C'est beaucoup plus du show, euh, mais je pense que ça a servi. C'était une étape, euh, une étape euh, importante. Euh, maintenant on est un peu passé à, à autre chose euh, je pense qu'on en reparlera aussi mais, euh, mais ça a vraiment servi à, au développement de, de la ligue ouais, enfin, quand on parle d'engouement en, qui a dû être créé, il faut, enfin, il faut savoir qu'on fait davantage référence aux américains qu'aux américaines, enfin, ces dernières elles ont, toujours été, euh, elles ont toujours eu de belles équipes nationales avec plusieurs gros titres euh, remportés je, je crois que les canadiennes les c'est canadiennes, pas mal aussi donc c'était plus les, les jeunes garçons qu'il a fallu attirer euh, et, bah, comme tu dis avant avoir un Lampard, un Gérard dans sa ville. Ça, ça a vraiment euh, aidé, surtout qu'un an après, avoir euh, instauré cette règle des designated players. Une autre a vu le jour, c'est celle des home ground players, euh, tandis que le programme génération Adidas, Generation Adidas, était lui déjà en place avant. Donc, peux-tu nous expliquer ce que c'est tout ça et l'impact que ces deux mesures ont eu euh, en termes de, de formation locale Alors, le, déjà, le programme, euh, la règle des, des home ground players, euh, ça a été mis en place en 2008 et en fait ça permet à un club euh, d'ajouter à sa liste MLS un joueur issu de la formation locale, euh, donc de leur académie. Et avant c'était pas le cas, avant tout passait par la draft. Et ça ne rentre du... pas, et ils pas dans le budget, je crois. De, de non, non, non, c'est hors du salarié cap, c'est hors du salary cap. Donc en fait ça a que des avantages puisque ça rentre pas dans, dans le salary cap, pour préciser aussi parce qu'on en a pas parlé, mais en MLS les contrats des joueurs n'appartiennent pas au club, ils appartiennent à la MLS. Hein, donc voilà, ça, c'est une donnée importante. Euh, donc, c'est quelque chose qui a tout changé parce que maintenant, euh, les clubs de la MLS peuvent vraiment euh, bah, travailler sur la formation et en, en voir les fruits quelques, quelques saisons plus tard, quelques années plus tard. Avant, ce n'était pas le cas. Euh, tout passait par la draft. Et ensuite, on a eu le programme, alors même pas ensuite, avant, j'allais dire, le programme Génération Adidas, c'est un programme, si je ne te dis pas de bêtises, qui date euh, de 97 ou 98 Alors après, ça s'est développé, mais c'est un projet commun entre la MLS d'un côté et la Fédération Américaine de l'autre. Et en fait, le but, c'est de pouvoir former et euh, faire progresser un peu les, les jeunes talents au pays. Donc, le but, c'est de proposer des contrats de 3 à 4 ans aux meilleurs joueurs de, euh, je crois que c'est la NCAA, je crois que c'est la Nationale, Collegiate Athletic Academy ou Association, j'ai un doute sur le dernier A, euh, et qui vont pouvoir rejoindre un club de, de MLS. En général, c'est des joueurs qui ont 20 ans, 21 ans, et là aussi, l'avantage, c'est que le salaire n'est pas compris dans le salary cap de la MLS. Donc voilà, c'est que des, des mesures qui permettent au club eh ben, de travailler sur la formation, euh, et puis... possiblement de faire éclore des jeunes et puis de les revendre euh, et de faire quelque chose de bien, ce qui était un Peu moins possible avant parce que imagine que si tu es euh, j'en sais rien, mais euh, si tu es euh, Seattle, tu formes un jeune euh, en 13-14 ans et puis au final il va partir euh, en draft pour Minnesota et donc euh, bah voilà, tu as fait tout ça pour rien quoi. Maintenant c'est plus le cas. Si tu veux faire signer ton jeune, tu peux le faire signer. Ouais, je vois. Et, et si la, la fédération américaine est, enfin, elle travaille en étroite collaboration avec la MLS justement. Euh, bah notamment avec cette génération Adidas, c'est donc pas étonnant que de telles mesures soient, soient rentrées en vigueur pour améliorer la sélection nationale. Finalement, c'est un peu ça le non, but. Même... Ça marche, hein. ça marche. Puisque si on, regarde les... si on regarde les joueurs de génération Adidas, euh, les noms qui vont parler aux gens, mais il y a par exemple Taron Buchanan euh, qui est à Bruges maintenant, qui, qui a fait de bonnes choses pendant la Coupe du Monde euh, avec le Canada. Du coup, on a Kyle Larine aussi, Canada, on a Walker Zimmerman défenseur central euh, international américain. Donc voilà, ce, ce programme Génération Adidas porte vraiment ses fruits en sélection. Et c'est vrai que, bah, tu viens de le mentionner, euh, ils ont, voilà, il y a un beau vivier en Amérique du Nord maintenant et pour les prochaines années, on, on y reviendra plus tard, mais ça s'explique aussi par d'autres facteurs comme la venue de, de personnel européen, justement réputé pour, pour éclore de, de jeunes Pousse, je pense notamment à Ernst Tanner qui est directeur sportif à, à, au Philadelphia, Philadelphia Union, qui a été responsable de la formation à Offenheim et à Salzbourg. Et plus récemment, le football des jeunes a, a connu une petite euh, révolution avec le lancement de la MLS Next et de la MLS Next Pro. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, là-dessus et Est-ce que ça pourrait être des, des véritables game changers euh, Ouais, la, la MLS Next, c'est... Euh... C'est en gros une ligue de soccer qui euh, comprend donc les États-Unis et le Canada. Ça va des équipes de U13 à U19 et il y a quasiment euh, 600 équipes à travers le pays. Et en fait, si tu veux, ça a succédé à la US Soccer Development Academy qui a coulé un peu financièrement à cause du Covid en fait. Donc la MLS s'est dit « Ok, il faut qu'on qu reprenne quelque chose et qu'on arrive à, à, à nationaliser un peu la formation, à mettre un championnat en commun ». Euh, et donc, bah, par zone évidemment, toutes les, les équipes euh, inscrites rencontrent euh, d'autres équipes de ce programme-là. Euh, donc évidemment, tu as tous les, les clubs de MLS qui ont leurs jeunes euh, dans, dans ces championnats, et puis pas mal de clubs indépendants aussi. Et juste ensuite, parce que euh, il n'y a eu qu'une seule saison pour l'instant, tu as la MLS Next Pro. Ça, c'est une ligue professionnelle, et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, il n'y a pas vraiment de deuxième division aux États-Unis, mais en fait, si faut pas oublier non plus hein, l'USL Championship qui est euh, championnat indépendant avec euh, quand même un, un niveau très intéressant, il y a des bons joueurs quelques français euh, dans, ce, dans ce championnat mais la Nmls Next Pro en fait, c'est un peu la nouvelle deuxième division de la MLS, euh, c'est un championnat où là aussi je crois sans vouloir te dire de bêtises, je crois qu'il y a 27 ou 28 équipes euh, actuellement euh, une très large majorité euh, c'est les réserves des clubs de MLS, pour l'instant tu as un seul club euh, indépendant, c'est le Rochester New York. Je crois que tu vas en avoir d'autres. Tu as Cleveland, Huntsville. Euh, je crois que tu as le Carolina Core FC aussi qui va, qui va, qui va revenir. Euh, mais voilà, c'est une ligue en fait très jeune, hein, parce que tu vois pas mal de joueurs nés en cette saison. C'était des joueurs nés en 2004, 2005, parfois des 2006. Euh, donc c'est assez intéressant aussi. Je crois que c'est quand même à développer parce qu'il n'y a pas non plus grand monde dans les stades. La diffusion était un peu euh, particulière depuis le site, depuis YouTube. Bon, c'était un peu un peu bizarre pour une première, mais projet intéressant, projet intéressant. Mais là, le fait qu'il y ait aussi des clubs qui euh, qui achètent, une... enfin, je sais pas ils, si ils achètent une place en MLS Next Pro, par exemple, euh, Rochester, as dit, bah, ouais. ça montre aussi que il y, y a sûrement une logique euh, économique là derrière, c'est de se dire, bah, si on, forme, si on forme bien, on peut, on peut vendre... Il y a plusieurs joueurs qui sont partis à, à l'étranger euh, avant même d'appartenir à un club de MLS. Je pense à, à, à Pulisic, par exemple. Ouais, ouais, oui, oui. tu as, as, as une logique où tu te dis que si tu formes bien, tu peux vendre très tôt des joueurs. Et même maintenant, on voit que tu peux les faire jouer un peu chez toi et, et les faire partir pour des montants euh, qui deviennent très intéressants. On a encore eu l'exemple hier... Alors là, c'était sur de la post-formation, mais Chicago avait été chercher le Colombien John Duran. Euh, il y a une saison en post-formation, il l'achète euh, 2,5 millions, je pense. Et là, ils le revendent quasiment 18 euh, à Aston Villa. Donc, euh, donc oui, il y a de quoi faire. Et même en MLS Next Pro, Rochester n'est pas venu pour rien. Eux, ils étaient en USL, Championship, justement. Euh, donc voilà, c est, c est, je pense que c'est en effet... un une bonne manière de continuer à, à, à former les jeunes, à les garder un peu ici. Et puis, l'avantage aussi pour les clubs MLS, c'est qu'ils peuvent prendre les joueurs de leur réserve de la MLS Next Pro sans surcoût dans le salarié cap aussi. Donc là, il y, a, il y a une logique financière intéressante. Ah ouais, pas mal. Et dans la MLS Next, euh, bah enfin, ça, ça peut en surprendre plus d'un, mais il y a littéralement le, le Barça qui est, est présent avec une académie qui est basé à um, Casa Grande en, en Arizona. Arizona. C'est vrai que ça montre qu'il y a une, une vraie demande de jeunes talents plus, plus haut. Parce que ouais, cette académie n'existerait sûrement pas s'il si n'y avait pas comme but d'être rentable, justement. Euh, et quand on voit la liste de joueurs qu'elle a formée, en seulement quelques années, elle doit sûrement déjà, déjà être assez rentable. Je ne sais pas si tu peux nous citer quelques noms, mais c'est vraiment pas mal. Ouais, as pour les noms les plus connus, euh, tu as, as Mathieu Hoppe, euh, qui, qui est déjà en Europe tu as Kayden Clark qui appartient euh, à Leipzig mais qui est prêté pour l'instant à New York tu as euh, Julian Arojo qui est à, à Los Angeles Galaxy qui est un top arrière droit de, de MLS très jeune encore, hein, je crois qu'il a 22 ans qui devrait pouvoir partir en Europe assez prochainement tu as, as Bryce Duke qui est plus jeune tu as Diego Luna euh, aussi euh, dont j'avais parlé un peu sur Twitter justement qui est en train d'exploser de, un peu du côté de Salt Lake City pardon euh, donc voilà as pas mal de joueurs vraiment qui passent par cette académie et c'est pas anodin que euh, le Barça euh, vienne poser une académie là, il y, y a vraiment du potentiel en même temps on est sur un pays de plus de 300 millions d'habitants c'est une anomalie que ce pays là n'est pas une, une grande nation pratiquement du football ouais, et euh, j'ai aussi euh, vu quelques highlights de Brooklyn Reigns je sais pas si tu connais, Brooklyn Reigns de Houston, c'est le joueur qui le plus jeune à avoir débuté pour Houston. et Qui a, qui a, qui a, qui a 16 ans, 15-16 ans. Oui, à 17 ans, je crois, il a commencé. Ouais, okay. Ça se peut, mais ouais, il, il a l'air vraiment d'être intéressant. Mais voilà, encore une fois, c'est que, que quelques séquences. Donc, on ne va pas, on va pas euh, lui mettre une non, mais Il euh... y, a, y, a, y a de quoi faire, hein, même, euh, même par des jeunes qui ne sont pas forcément encore passés par la... Hum ou qui ne sont pas du tout passés par la MLS Next Pro, par exemple, ou par le système MLS Next. Euh, de partout, là en ce moment, tu as des joueurs euh, 2005-2006 qui sont en train de, de signer dans leurs clubs euh, leur club formateurs, et qui font des entrées intéressantes, euh, qui ont des sélections en jeunes euh, régulièrement. Et c'est pour ça que je pense que les États-Unis et le Canada, les deux auront des sélections euh, à suivre dès 2026. Hein. Ouais, même déjà en 2022, on a vu pas mal de belles choses hein, au, ouais. au Qatar. Et à côté de cela, euh, les U17 des équipes de MLS ont aussi la chance de, de pouvoir se mesurer à des jeunes du, du même âge de clubs étrangers prestigieux lors d'un tournoi euh, chaque année, la, la Generation Adidas Cup, qui, euh, bah voilà, qui, a, qui a donc lieu chaque année. Et est-ce qu'au fil du temps, on voit l'écart entre les Nord-Américains et les autres se resserrer un peu et quel club de MLS sort justement du, du lot plus généralement en, en termes de, de formation Alors, il n'y a, a pas que les U17 hein, d'ailleurs, hein, parce que le tournoi, c'est U17 et U15 aussi. Ah, ok. Il euh, y a les deux, euh, les deux sélections qui, qui, qui ont deux tournois en même temps, mais distincts. Euh, et ce qui est intéressant, moi, j'avais regardé l'édition 2022. Euh, C'était plutôt pas mal parce que tout était diffusé gratuitement sur, sur YouTube. Euh, en plus, en, en bonne qualité, donc assez sympa. Euh, le tournoi en général, c'est la majorité des équipes de MLS, euh, pas mal d'équipes mexicaines et quelques équipes euh, sud-américaines, notamment euh, venues d'Argentine, et aussi quelques équipes européennes. Euh, donc, par exemple, euh, sur la dernière édition, tu avais les jeunes de Manchester United, tu avais les jeunes de l'AS Roma, du Celtic, euh, de Valence. Et euh, tu vois, je l'ai noté pour bien m'en souvenir, mais on a vu des, des choses intéressantes puisque. Euh, les clubs étrangers éliminés dès la phase de poule en U17 sur la génération de la Cup Adidas, tu as eu Flamengo, Tijuana, Santos Laguna et l'AS Roma, notamment chez les U17, qui n'a pas passé les poules. Euh, tu as eu les U17 de United qui sont passés de justesse au tir au but contre ceux du Los Angeles Galaxy. Tu as ceux du Celtic qui ont été sortis par Columbus. Et surtout, tu as une victoire finale de Seattle. Et si tu regardes du côté des U15, c'est une victoire finale de Portland qui bat les U15 de Valence et qui avait déjà sorti, il me semble, les U15 de, de Porto aussi. Donc, euh, les deux tournois ont été remportés par des sélections américaines il euh, y a eu de, vraiment de bonnes choses contre des sélections européennes où tu, tu te dis, euh, bah c'est quand même du top niveau, hein, les jeunes de Porto, les jeunes de Manchester et puis au final, ça va perdre. Ça va perdre parce que de plus en plus, les clubs américains travaillent bien. Je ne sais pas si je peux t'en sortir un en, qui, qui, qui domine un peu la chose même si évidemment euh, de par le fait que ce soit des clubs qui sont portés par des grands groupes euh, du côté de New York avec euh, City et le Red Bull, eh ben, il y a une formation intéressante, mais euh, tout ce qui est Portland, Seattle, les clubs de Los Angeles ça travaille très très bien aussi euh, Montréal fait de bonnes choses aussi à la formation, c'est assez intéressant même si sur cette édition là ils n'ont pas, euh, euh, pas été très loin donc euh, je pense que c'est en train de se resserrer doucement la différence, c'est qu'il y a peut-être encore dix ans, les États-Unis formaient des, des athlètes avant de former des joueurs de foot. Euh, parce que là-bas, tu sais qu'il y a une culture du sport exceptionnelle. Euh, maintenant, évidemment, on forme toujours des athlètes, mais on forme aussi des très bons joueurs de football. Voilà. Et, et c'est en train de se voir avec euh, ben, les jeunes, avec la MLS qui monte de niveau, avec les résultats en sélection. Donc voilà, c'est un vrai travail qui est fait depuis en fait, la Coupe du Monde 94 et le, le retour de la MLS. Oui, il y a aussi une, une académie qui a l'air d'être pas mal, pas mal productive, c'est celle de Dallas. La liste des joueurs qu'ils ont formés contient notamment Justin Che et Chris Richards qui sont passés par le Bayern Munich, leur partenaire. mais leurs partenaires. leurs anciens élèves les plus connus sont plutôt Weston McKinney, Ricardo Pepi, Brian Reynolds, qui appartient toujours à la Roma, et Jesus Ferreira, qui n'est pas encore parti du Texas, mais euh, on peut aussi citer ben, Reggie Cannon et, et Kéline Acosta. Euh, il y a aussi deux internationaux mexicains. J'ai vu euh, un joueur qui a signé au PSV, un autre à Venise. Et en plus de Ferreira, il y a, il y a trois autres jeunes qui semblent être la, la colonne vertébrale de Dallas. Euh, donc, ça peut dire que d'affirmer que les belles générations s'enchaînent là-bas. Et, et peut-être que ce sera bientôt aussi le cas ailleurs qu'au Texas euh, puis, euh, enfin, ailleurs mais toujours au Texas Austin a conclu il y a, il y a peu un partenariat avec le, le PSV justement et ce que je trouve intéressant c'est que, que les échanges entre ces deux clubs porteront notamment sur les méthodes de scouting si bien que je me demandais au, si les clubs américains avaient bah, peut-être un coup d'avance avec la data à ce niveau là car ça vient, ça vient d'eux au départ ce monde, ce monde là avec euh, Billy Bean pour ceux qui, qui connaîtraient l'histoire de, de Moneyball ah, déjà, déjà, tu fais bien de, de, de me parler de, de Dallas, parce que tu vois, quand je t'ai dit juste avant que je ne sais pas si je pouvais te ressortir un club qui travaille euh, particulièrement bien et mieux que les autres sur la formation, bah, Dallas, en fait, si. Euh, et ils montent de, de, de super choses, ils vendent des joueurs. Euh, Ricardo Pepi est parti pour 18 millions à Augsbourg il y a un an. Donc ça, ça marche très, très bien. Euh, et du côté de Dustin, qui est une jeune franchise, hein, elle a deux saisons, euh, le projet est intéressant. Projet intéressant euh, à tous les niveaux. Ça a été bien construit, ça a été construit avec de l'argent aussi, puisque euh, un, des, un des actionnaires principaux, c'est Mathieu McConaughey, euh, l'acteur, euh, qui est très, très impliqué là-bas. Il euh, y a une très grosse euh, fan base, les supporters sont, sont très intéressants, un joli stade, et puis ça travaille bien. Et ce genre de partenariat avec le, le PSV, je crois que tout simplement, il, il s'inspire aussi de ce qu'a fait Dallas, hein, tu l'as dit, avec le Bayern, euh, Dallas l'a très vite compris et c'est bien qu'un club comme le Bayern l'ait compris aussi qu'il y avait des choses à faire euh, aux états unis euh, donc là on va avoir un nouveau partenariat euh, il ne faut pas oublier aussi que Austin en interne ils ont déjà des gens qui savent travailler puisque le, le Chief Scout c'est euh, Manuel Junco qui était il y a un peu moins de 20 ans euh, recruteur pour Liverpool euh, qui a été directeur sportif pour le Vista Cracovie. Euh, donc voilà il y a des gens qui ont déjà travaillé en Europe comme le fait Philadelphie avec Ernst Tanner et avec pas mal de recruteurs qui sont, qui sont allemands. Donc, il y a une vraie volonté de s'appuyer sur ce qui se fait de bien en Europe. Euh, alors, attention, et sur les Européens, mais attention, hein, ce n'est pas parce que vous êtes Européens que vous aimez un peu le football que vous avez votre place dans un, dans un club MLS. mais voilà, ils prennent vraiment des gens qui ont de la qualité. Et, euh, et bien sûr, je pense que sur le, sur le scouting, je, je suis un peu plus mitigé parce que, je crois que sur la data, oui, les américains ils ont un coup d'avance, ils ont toujours eu un coup d'avance sur la data, sur les cellules de recrutement, je ne suis pas certain que ce soit aussi développé qu'en Europe dans ce qui se fait de mieux je pense que oui, certaines franchises de MLS, ils n'ont pas grand chose à envier à certains clubs de Ligue 1 euh, où tu te dis que certains clubs de Ligue 1 quand même devraient pouvoir se réveiller un peu euh, mais je pense que voilà, il faut encore qu'il y ait des cellules un peu plus importantes qui se construisent après, il y a aussi des règles à prendre en compte qui sont un peu limitantes dans le sens où un club américain ne peut pas non plus aller chercher des trop jeunes joueurs à plus d'un certain nombre de kilomètres par rapport au fait que ce soit le, le territoire d'une autre franchise, etc. Donc, c'est assez complexe, mais, euh, mais je pense que ça va continuer à bien se développer et avec la data, ça, c'est une certitude. Oui, parce qu'en tout cas, la, la MLS est, est vraiment devenue un tremplin pour, euh, bah, surtout pour les jeunes sud-américains et... Ça ne concerne pas que les, les New York Red Bulls et, et, et New York City qui ont des clubs affiliés ben, plus bas sur la carte. mais Vraiment, toute la MLS, c'est un chemin qui marche, qui marche. Quand on voit le parcours de Miguel Almiron, qui, qui s'est servi d'Atlanta pour, pour signer ensuite à, à, à Newcastle. Atlanta qui aime vraiment bien le championnat argentin. Hein. Et puis, ben, comme tu l'as dit avant, John Duran qui vient de signer à Aston Villa hier, en fait... Euh, en provenance de, de Chicago, tandis que bah, peut-être José Sifuentes du Los Angeles FC ce sera le, le suivant sur la liste pour rejoindre une top 5 league, comme on dit. La MLS c'est vraiment devenu l'étape logique pour les Sud-Américains, mais bah, aussi pour la ouais, relative, très relative proximité géographique. Et ce que je trouve encore plus fort de la part de ces clubs, c'est le nombre d'Européens qu'ils arrivent à, à lancer ou relancer, comme l'Écossais... Ryan Gould, euh, maintenant à Vancouver, qui, est, qui était le... Bah, était, il était connu comme le Messi écossais, mais finalement, euh, on ne l'a jamais vraiment vu. Euh, bah, il ouais, y a Ricky Pudge, mais, mais mieux encore, Frankowski hein, en, en Ligue 1 à, à Lens. Et puis euh, Buxa, qui ont été chippés en Pologne. Et puis, bah, voilà, maintenant, il, il, il, joue, il joue à Lens. J'ai l'impression que là-bas, il y, y a justement ces cellules de recrutement, en tout cas certaines. Elles font, elles, elles font vraiment du bon... Elles, elles font vraiment du... Du bon boulot. Je ne sais pas si bah, tu aurais d'autres exemples de, de joueurs qui, qui, qui, euh, qui euh, pourraient faire le saut euh, en, en Europe ou depuis la MLS, des, des Européens justement Déjà sur la partie sud-américain, euh, tu vois, on, on discutait du fait qu'il y a peut-être 10-15 ans, le, la MLS était plutôt un championnat qui attirait des vieilles stars européennes euh, pour. Euh, pour la visibilité, euh, pour euh, faire venir les gens au stade, etc. Maintenant, on est vraiment par passé sur euh, une partie du développement où on va chercher des jeunes en post-formation en Amérique du Sud. Euh, tu parlais de Sifuentes, je ne sais pas si ce sera le prochain, mais euh, on peut aussi citer euh, Thiago Almada, euh, qui a signé à Atlanta depuis Vélez. On peut, on peut citer, euh, et surtout, et je pense que lui peut être le prochain, Facundo Torres, euh, qui est à Orlando là, qui est à la coupe du monde également, euh, donc vraiment de ce côté là il y a pas mal de, de belles choses, en, en effet il y a des clubs qui adorent les sud-américains, MLS, Atlanta en tête du côté des, des européens, je sais pas si j'ai des, des noms en plus à te donner là comme ça euh, sans réfléchir mais ce qui est intéressant c'est que maintenant les mentalités changent un peu c'est qu'on se dit même si je suis jeune, je suis un jeune joueur de foot européen, j'ai 22, 23, 24 ans, partir en MLS c'est plus une fin en soi. On se dit que euh, on peut partir en MLS et revenir. Et ça s'est encore vu, euh, je crois, il n'y a pas très longtemps, je, tu vois, j'ai bouffé son nom, mais un joueur qui était parti d'Auxerre, un défenseur il me semble, qui a signé à Los Angeles, là qui est revenu à 3 en, en, en Ligue 1, ou alors peut-être c'était d'abord trois, ensuite au cerf. Enfin bref, il y a toujours moyen de partir, de faire des belles choses là-bas, d'être vu et de revenir. Là, on parle pareil de, de Samuel Grand-Cyr, je crois, qui était à, à, à Brest, à Monaco en France, qui est parti à Los Angeles, qui a fait des choses intéressantes, des choses un peu moins intéressantes, mais globalement, c'est plutôt un passage positif. Euh, et là, ben, il est en train de, de, de voir pour revenir du côté du Havre, qui joue largement la montée en Ligue 1. Euh, donc c'est vrai que maintenant on ne part plus en MLS pour finir sa carrière, on y va euh, avec un projet sportif, on sait qu'on peut vivre de belles choses, il y a une ligue des champions nord-américaine aussi qui est assez intéressante et que ça aussi on peut en parler que les états unis euh, ont ramené à la maison pour la première fois parce qu'avant c'était depuis le nouveau format c'était que les clubs mexicains qui remportaient cette, cette ligue des champions, euh, Seattle a enfin brisé le, le signe indien, euh, donc voilà il y a un vrai, un vrai projet, il y a des choses à faire. Et il euh, y a des, des, des, des scouts, des agents qui ont compris que voilà, ça pouvait être intéressant d'envoyer des, des, des joueurs là-bas, même des jeunes. Sinon, bah, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées auparavant, il y a aussi dans ces exportations vers l'Europe pas mal de joueurs locaux. Rien qu'à ce mercato, on a plusieurs jeunes américains qui ont fait le saut en, en Europe avec Paxton Aronson, le, le frère de, de Brandon, qui, qui a signé à, à Francfort. Il y a aussi. Uh, Slonina à Chelsea, Clark à, à La Hipsique, qui me semble qu'il il, il a fini son prêt justement, je crois, à, à New York, et puis que cette fois, il, il part vraiment en Allemagne. Il y a Miel, Mihailovic, j'ai de la peine à prononcer à la Z. Il y, a, il y a là de quoi avoir une sacrée équipe pour les 10-15 prochaines années, hein, surtout quand à côté, il y a encore les Dest, Moussa, Robinson, voire éventuellement même Balogun qui, qui ont eux grandi en Europe, et, et bah, voilà les autres aussi qui sont plus connus. Alors, est-ce que le Canada, en fait, avec 10 fois moins de population, quand même, aura de quoi faire concurrence en CONCACAF, sachant que pas mal de leurs titulaires à la Coupe du Monde étaient assez âgés et vont gentiment devoir se, se retirer J'ai envie de te dire oui. Euh, Peut-être que, peut que le vivier est un peu moins intéressant au Canada, et je, je pèse mes mots, hein. je ne euh, je dis, dis pas que le Canada ne fera plus rien. Je pense que les États-Unis sont peut-être un peu mieux armés sur, euh, sur les futures générations, mais le Canada a quand même de quoi faire. Hein. Quand tu regardes euh, Ismaël Kone qui vient de signer à, à Watford, tu as Jaden Nelson euh, qui est à Toronto et qui, qui pourrait bientôt arriver, tu as euh, Jason Russell-Rowe qui vient de signer à Columbus qui a fait une bonne seconde partie de saison, euh, tu as Kosi Tonson, euh, à Montréal tu as Rida Zouir, tu as Sean Rhea, euh, à Toronto tu as Jackie Marshall-Rucci qui est une grosse grosse pépite euh, euh, latérale et liée à droite, euh, en Europe, tu as Luca Coleo Show dont j'ai parlé hier sur euh, Twitter, qui est un ailier qui joue avec la réserve de l'Espagnol euh, Barcelone. Euh, donc, je crois que c'est en troisième division euh, espagnole. Je ne sais pas si je dis une bêtise. Euh, donc, tu as quand même pas mal de jeunes et tu as notamment Toronto et Montréal qui travaillent bien à ce sujet-là, euh, qui, qui font des bonnes choses. Donc, euh, je, il va falloir voir comment ça se construit. Euh, mais je trouve que le Canada travaille très bien aussi de ce côté-là. Ouais, moi, j'avais aussi bien aimé euh, Luca Petrasso. Euh, de, de ouais. Luca Petrasso, je ne sais pas si ce sera un des cadres de la sélection, mais euh, intéressant aussi. Franchement, tu as des bonnes choses qui se font et euh, je pense que le Canada, ça a été très sévère qu'il sorte de cette Coupe du Monde avec, euh, avec un zéro pointé. Mal, malheureusement, je crois que tout se joue sur le... Le premier match contre la Belgique où tu ne dois pas perdre, et voire même tu, tu dois gagner. et Malheureusement, bah derrière contre la Croatie, c'est difficile et le dernier match ne sert plus à rien. Donc euh, automatiquement, voilà, tu lâches un peu encore l'affaire, même s'ils si ont quand même joué. Mais c'est très sévère, très très sévère. Euh, il y avait un gros groupe euh, en face. Je pense vraiment que voilà là, évidemment, il y a des cadres qui partent. Euh, on pense à Hutkinson hein, qui a 39 ans, on pense à Borjan, le gardien qui a, qui a 37 ou 38 ans aussi. Mais tu as quand même des jeunes joueurs qui arrivent et, et, et même une génération à Montréal qui, qui vient de faire une belle saison en MLS. Et tu as des Kamal Miller, tu as des Samuel Piet, tu as des euh, Waterman, tu as des euh, Chouanière pardon, Chotard. Chotard, en, en Chouanière à Montréal. Donc voilà, tu as, as vraiment des choses euh, intéressantes. Bon, bah alors on va noter aussi ces quelques noms que moi je ne connais personnellement pas, mais j'ai justement l'impression que pour les clubs européens de plus ou moins tous les budgets, le Canada est vraiment intéressant à, à scouter, voire même plus que les USA, parce qu'avec la MLS Next, les, la MLS Next Pro, le Super Draft avec notamment la voie des écoles américaines, les clubs de MLS ont vraiment tout pour ce qu'il faut, pour ne pas passer à côté d'un talent là-bas, donc aux, aux USA. Donc peut-être que les transferts d'une plus petite structure directement vers l'Europe comme l'ont fait des Pulisic, euh, des Sargent, des Jonathan Gomez, euh, ne se feront plus vraiment, tandis qu'au Canada, il n'y a que trois clubs de MLS, euh, voilà. donc sûrement plein d'opportunités intéressantes euh, ailleurs, comme Jonathan David qui, qui jouait dans une petite structure avant de, de rejoindre la Gantoise, donc je ne sais pas si tu partages mon point de vue, qui, bon, voilà, qui est évidemment très lointain sur, sur le sujet. Non, oui, c'est sûr que des transferts comme ça, je pense que c'est amené à se reproduire, et puis surtout, il y a des, des profils divers et variés. Tu as des joueurs qui, qui sortent parfois un peu de nulle part. Euh, L'exemple le, parfait, c'est Ismaël Koné. Ismaël Connet, Ismaël Connet euh, qui, qui a rejoint Watford. Je n'ai plus le montant du transfert exact, mais ce n'est pas si cher que ça. Hein. Je pense que c'est une petite dizaine de millions d'euros, ah. ou une petite dizaine de millions, peut-être un peu moins, ou peut-être 10 millions avec les, les, les primes, je ne sais plus exactement. Mais... Le fait est que Isma Kone, euh, révélation de MLS cette saison, il y a un an et demi, il n'avait jamais joué en professionnel. Il était passé euh, par des académies euh, à Montréal, euh, notamment par une académie qui est gérée aussi par, euh, par un Français, euh, Adrien, que je connais, que j'ai rencontré à Montréal, euh, et qui fait du super boulot aussi, qui a bien connu Isma Kone quand il était un peu plus jeune. Euh, il était en, en, en niveau, alors je te dis pas de bêtises, mais je crois qu'il il était au plus haut niveau amateur U17, U19, juste avant d'arriver de, de, à Montréal. Il arrive à Montréal, c'est pas prévu qu'il explose, et puis au final, euh, au final ça, en fait, ça paraît évident quand tu vois le potentiel du joueur, mais il y a encore un peu, euh, un peu de travail à faire sur la formation là-dessus. Euh, et donc le club européen serait bien inspiré de, de regarder de plus en plus tôt parce qu'à 17-18 ans, tu peux avoir des joueurs très intéressants sur de la post-formation. Post Mais ça, c'est un, un joueur qui, est, je crois, qu il jouait à quoi À Saint-Laurent, c'est ça Il joue à Saint-Laurent, oui. Il, il, il a fait des académies sur Montréal. Ensuite, il a joué à Saint-Laurent, donc un, un club euh, semi-pro euh, amateur à, à, à Montréal, au Québec. Et ensuite, il fait Montréal et, et, et maintenant Watford. Mais ça justement il s'est fait le saut euh, vers le CF Montréal enfin, je, sais, je pense que le, le CF Montréal le, le connaissait quand même depuis, un, depuis longtemps parce qu'il y, y a sûrement plein de scouts euh, euh, voilà pour la région Mais, ou bien est-ce que c'est plutôt avec l'équipe nationale tout d'un coup il s'est fait appeler dans une équipe nationale de jeunes et puis... non non ça, ça, ça a d'abord été Montréal et, et Montréal a des manières aussi de, de travailler de ce côté là qui sont intéressantes parce que ce qu'ils font en général avec leurs jeunes, ils l'ont fait euh, dernièrement avec, euh, avec Sean J'en avais parlé quand euh, sur Twitter, tu, tu, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais expliqué rapidement comment scouter un joueur. J'avais oui, pris l'exemple de Sean Ria. On remettra Et ton thread, euh, je mettrai ton thread dans la, la, la description. Ouais, comme les gens pourront mettre un, un visage au moins sur le joueur dont je parle, mais euh, Sean Ria, il, il appartient à Montréal depuis déjà quelques années. Euh, et ce qui s'est passé, ils lui ont dit « Ok, on va t'envoyer deux ans en prêt, en CPL, en, en Canadien de Première Ligue. Euh, tu fais tes preuves, tu fais tes armes et tu reviens. » Il a fait deux top saisons, euh, surtout la deuxième, celle qui vient de passer, où ça a été une des révélations de Canadien de Première Ligue. Et là, il est dans le groupe euh, de préparation avec Montréal pour la reprise, d'autant plus que c'est un profil, c'est pas le même, mais c'est un peu un poste et un profil similaire à un Mihailovic qui vient de partir. Euh, donc tu vois… ben. Ils ont travaillé en amont depuis deux ans sur, euh, sur la relève. Là, il arrive. On verra quel temps de jeu il aura. Euh, mais c'est plutôt pas mal de les envoyer deux ans en prêt, euh, pas très loin, au Canada ou au Québec. Tu les gardes euh, à portée. Euh, tu leur mets un objectif. Et puis, ils reviennent avec l'envie vraiment de s'imposer euh, chez eux. Quoi. Ouais. et puis aussi, quand tu, tu prêtes ton joueur à un autre club euh, au Canada... Les, ou même aux USA, hein, les gens ne se rendent pas compte, mais les distances sont tellement grandes que c'est comme si tu, tu vivais dans un autre pays en Europe. Bon, après, tu as évidemment la langue qui est la même, mais tu es quand même très loin de ton cercle familial, ton cercle d'amis. Donc, c'est déjà aussi, je trouve, de la valeur ajoutée pour, pour des jeunes joueurs. Et en plus de ça, bah, ils parlent, les Canadiens parlent... Enfin, comme les, les Américains, les, les Canadiens parlent, parlent très bien anglais, enfin, y compris les Québécois, j'imagine. Donc, c'est vraiment... Un, oui. C'est des joueurs euh, à Montréal, du moins tout le monde parle, quand je dis tout le monde, enfin vraiment tout le monde, mais une très grande majorité parle deux à trois langues, hein, le français, l'anglais, parfois l'espagnol aussi. Euh, C'est des joueurs qui grandissent dans un contexte qui est bon, qui est intéressant euh, et en effet si tu pars ne serait-ce qu'en prêt vers Toronto par exemple, tu es facilement à 7 ou 8 heures de route dans Montréal. Euh, donc c'est déjà une expérience parce que c'est comme si euh, tu, tu quittais euh, la France pour, parce que si tu fais 8 heures de route depuis, depuis Paris tu n'es plus du tout en France hein. tu peux être en France mais tu peux être en Allemagne tu peux être aux Pays-Bas, tu peux être bien plus loin donc c'est vraiment des, des expériences intéressantes ouais et puis ben, ça justement je pense pour l'adaptation après en Europe ça, ça, ça aide beaucoup et puis on, ben, on, donc, on est obligé de suivre tout ça un peu euh... Euh, on verra si, on, si ces jeunes euh, actuels, euh, les jeunes joueurs actuels que tu nous as, que tu nous as mentionnés vont, vont confirmer et montrer de, de belles choses, notamment lors de la, la Coupe du Monde 2026 à, à la maison, avec tout l'engouement qu'il y aura euh, chez les générations suivantes. Euh, euh, voilà, les, les clubs européens feraient mieux de, de garder un œil sur, euh, sur ce, qui, ce qui va se passer autant aux USA qu'au au Canada euh, à l'avenir. C'est une, une certitude. Ça travaille très bien pour. Euh... Pour recevoir cette Coupe du Monde euh, à la maison, tu l'as dit. Enfin, c'est dans trois pays, majoritairement quand même aux États-Unis. Hein. Mm -hmm. Je crois qu'il n'y a que deux villes au Mexique et deux villes au Canada. Je crois que c'est Toronto et Toronto et Vancouver. Malheureusement, Montréal s'est pas positionné, ce qui est un peu dommage. Mais, euh, mais voilà, deux villes à, au, au Canada. Donc euh, ils ont envie de faire quand même les choses bien pour recevoir cette euh, ce mondial à la maison. Et puis ça va aussi venir. Euh, pas clôturer parce qu'on partira sur sur la suite du développement, mais ça viendra clôturer cette phase de, de, de, de 25-30 ans en fait entre la Coupe du Monde 94 et cette Coupe du Monde 2026 où bah, il n'y avait plus de football professionnel en Amérique du Nord, enfin, du moins pas aux États-Unis ni au Canada, et où voilà, on a mis un championnat, on l'a développé, et hop, 2026, 30 ans plus tard, bah, il y a 30 clubs, il y a plusieurs divisions, il y a de la formation, on reçoit une nouvelle Coupe du Monde. Donc voilà, ça, ça a bien travaillé et je pense, j'espère en tout cas que les, les deux pays, pour ajouter le Mexique aussi, feront une belle Coupe du Monde en 2026. Ouais, C'est vrai que quand moi je disais Amérique du Nord, enfin, j'ai inclué le Mexique dans, dans l'Amérique centrale, mais bon voilà. Ah non, non, non, Amérique du Nord, ouais. C'est vrai que bah, ça fait partie de la CONCACAF aussi et puis bah, comme tu as dit... Euh... Les clubs mexicains ont souvent eu la suprématie en, en Champions League de la CONCACAF, mais c'est pas un changé. À tous les niveaux, hein, le, le Mexique, euh, ouais, historiquement, sur, les 20, sur les, 20 saisons, les 20 dernières années, le Mexique, que ce soit en, en sélection ou avec les clubs, c'est supérieur à ce qui se fait au Canada et aux états unis C'est en train de changer doucement. Euh, et d'ailleurs, euh, on n'en a pas parlé, mais je crois qu'à partir de 2023, il y a une, une compétition qui va s'étaler sur un mois et demi en été qui va regrouper tous les clubs mexicains euh, de première division et tous les clubs de MLS. Ça va être un espèce de gros tournoi organisé en plein milieu de la saison où les, tout le monde va s'affronter. C'est télévisé, il y a beaucoup de, de, de fans mexicains aux États-Unis, donc ça va être quelque chose de euh, très intéressant là aussi euh, pour euh, jauger un peu le, le niveau de tout le monde. Parce que ça s'appelle comment, ce, ce tournoi Tu le nom J'ai plus le, plus le, le nom. Euh, J'ai plus le nom. Ouais, c'est pas grave. Euh, J'ai plus le nom, mais c'est un tournoi, je te dis. C'est organisé à partir de 2023, là. Euh, c'est pendant un mois, un mois et demi. Euh, et il y a absolument tous les clubs de, de première division mexicaine et de MLS. Ouais, parce que justement, beaucoup disent aussi que voilà, c'est les latinos avec l'immigration. On sait qu'il y a une forte immigration lati latino depuis plusieurs années aux États-Unis notamment, mais aussi au Canada, qui aurait amené plus ou moins le foot, mais, mais quand tu regardes les noms de l'équipe nationale, finalement, euh, américaine ou canadienne, il y, a, il, y peu, euh, il y a très peu de latinos ou les jeunes à suivre qu'on a, qu a cités, à part peut-être Jonathan Gomez, mais qui, est, qui a la Real Sociedad, qui a fait le saut depuis Atlanta, moi j'ai l'impression que c'est aussi les, les clubs de la MLS, en fait plutôt la MLS qui a été très forte pour euh, créer euh, des rivalités, euh, marketer en fait les, les clubs. Il y a pas mal de vidéos sur Internet qui tournent, qui présentent euh, voilà, il, le derby de Los Angeles. Il, il donne un nom, c'est El Trafico. Il y a... Oui c'est El Trafico. <rire> Et il y a aussi euh, bah, la, le derby de, les derbys de Cascadie, euh, Seattle, Portland. Euh, ça, c'était déjà une terre de, de soccer. Euh, mais mais c'est vrai que quand tu regardes Charlotte l'année passée, mais le stade était plein euh, au premier match et, et les suivants aussi. C'est vraiment impressionnant euh, que, que les, ça, ça a vraiment pris auprès de la population. Euh, euh, ça, ça j'ai trouvé très fort. Et j'imagine que c'est beaucoup grâce au marketing de, de la Ligue. Ouais, ils travaillent bien. Après, il y a quand même quelques. Enfin, du côté de tout, tout ce qui est euh, mexicain, latino, etc. Euh, pas oublier que dans certains clubs, tu as beaucoup de supporters qui sont d'origine mexicaine ou qui sont mexicains. Quand on parle par exemple de El Trafico, le, le, le derby entre les deux clubs de Los Angeles. Je pense que les, les meilleures vidéos d'ambiance, c'est avec des fans espagnols, mexicains, latinos. Il euh, y a un vrai engouement et ils apportent aussi un peu cette culture du, du football là pour le coup. Euh, donc ça, de ce côté là, c'est intéressant. Tu as aussi quand même quelques joueurs qui ont les doubles nationalités et qui, euh, qui hésitent encore. Par exemple, euh, Julian Rojo, euh, on s'attendait à ce qu'il joue pour les états unis il a choisi le Mexique, finalement. Euh, alors bon, il n'a pas joué la Coupe du Monde, donc euh, c'est un peu, un peu dommage, mais je pense qu'il sera quand même amené à être, à être appelé, à être titulaire euh, assez vite. Euh, mais après, oui, c'est sûr que la MLS fait un, un énorme travail, et les clubs, les franchises font un vrai boulot marketing pour euh, faire venir les gens au stade. Charlotte, tu l'as dit, Charlotte, c'est la nouvelle franchise, euh, ils viennent de jouer une saison. Ils ont commencé dans le stade euh, de NFL de la ville, tout simplement. Euh, et je crois que pour le premier match, ils font un record d'affluence. Je ne saurais plus te dire combien ils font, mais je ne sais pas si c'est 70 000 ou 80 000 spectateurs. Derrière, dans la saison, ils font facilement 30 40 45 000 spectateurs. Il euh, y a vraiment de l'engouement. Ce que je te disais aussi en début de, de notre entretien, c'est que ce n'est vraiment pas le même... Euh, la même manière de voir le football, même au stade. Euh, moi, j'ai eu la chance en octobre dernier euh, de voir Montréal-Philadelphie au stade. Euh, là, en mars prochain, j'y retourne pour... Euh, non, pardon. En mars, j'y retourne pour Montréal-Philadelphie et en octobre, j'avais vu Montréal euh, contre DC United. Euh, et j'ai passé un très, très bon moment, mais c'est vraiment pas la même culture euh, football. Il y a une autre approche. Il y a vraiment cette culture aussi du, du show un peu à l'américaine, même au Canada. Tu vois, tu as des écrans géants où à un moment donné, il y a marqué euh, « euh, faites du bruit ». Donc à ce moment-là, il faut faire du bruit, il faut taper des pieds, il faut… voilà. Mais il y a quand même un cop. Mais dans le cop, ce que tu ne vois pas en Europe, c'est qu'il y a une, une cloche. Et à chaque but, à chaque action, la cloche qui est énorme va être sonnée. Euh, avant le match, il y a euh, euh, le, le tail break, C'est un espèce de gros barbecue sur le parking où euh, voilà, tout le monde est ensemble. Euh, ça, ça, ça discute, ça boit un verre, ça chante. C'est vraiment euh, particulier et, et c'est calqué sur le modèle américain, tout simplement. Mais c'est ça qui marche, donc ils ont raison de, de, de bosser comme ça. Ouais, j'ai vu qu'il y a plusieurs clubs euh, qui, qui ont justement une tradition. Euh, je crois que c'est Portland, bah, les Timbers qui ils coupent, euh, ils coupent un coup, une bûche. Ouais, ouais. Il a une bûche ouais. euh, ou bien il y, a, il y a Atlanta qui plante un clou, euh, quelque chose comme ça à, à chaque but. Euh, en tout cas, merci beaucoup Kevin, c'est déjà la fin de cet entretien. C'était super bah, de pouvoir parler de tous ces sujets avec toi. Est-ce que tu as um, d'autres projets de, de prévus pour cette année ou tu n'as pas trop le temps euh, avec tous les matchs que tu visionnes et, et les rapports de scouting que tu fais sur les, les joueurs euh, évoluants en, en Amérique du Nord Écoute, si, pour l'instant, euh, bah, déjà, je, je continue mon, mon activité avec Formation Football. Euh, rien encore de prévu sur euh, la partie média, vraiment, voilà, avec l'équipe, on a collaboré pendant le dernier Mercato et pendant la Coupe du Monde. On verra si c'est amené à se, se reproduire. Euh, et puis après, voilà, d'autres projets, on, pour l'instant, je ne je, je, je parle pas forcément, euh, mais je pense que l'année sera bien chargée. Un nouveau voyage prévu donc, à Montréal en en mars, pour le premier match à domicile de, de la saison, qui d'ailleurs sera pas au stade Saputo, mais au stade olympique de Montréal. Euh, et puis voilà, on va continuer tranquillement un petit bout de chemin, puis à faire découvrir des, des jeunes joueurs nord américains mais pas que. Oui, ouais, tu, tu suis aussi évidemment très en profondeur la, la Ligue 1. Euh, bah en tout cas, moi je te souhaite plein de succès dans, dans tes projets, et qui sait peut-être que, que tu repasseras un jour sur la chaîne en... Pour ceux qui nous regardent encore, euh, bah c'est que ça a dû vous plaire déjà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel pays vous aimeriez que je, je traite dans un format similaire. Et, et sur ce, on, on va clore l'émission. Merci encore, Kevin. Merci à toi. Merci.